Marco, ce mec, je le kiffe, à vrai dire, c'est mon premier vrai amour. Quand je le vois, mes jambes tremblent, j'ai mal au ventre, mon cœur bat de plus en plus fort. Je, je demande à tout le monde si mes cheveux sont bien, même si c'est un petit bandit, je l'aime tellement que je me verrai bien dans le futur avec lui, un beau mariage. Lui en smoking noir avec et moi avec une robe blanche en dentelle. Marco, quand il me parle, je suis apeurée, il me fait rigoler en plus. Il a un talent, il a un talent fou pour le chant et le dessin, ça me fait craquer. Encore plus quand je suis chez moi. Je parle tout le temps de Marco à ma sœur. Même des fois en pleine nuit, je la réveille pour lui dire « Tu crois que Marco pense à moi ?» Elle me dit es « T'es sérieuse, tu me réveilles pour ça, ça le conne ?» Enfin bref, Marco, il est tout pour moi. Et je m'en fiche du regard des autres. Euh, c'est pas mal cul-cul. <rire> euh, je me vois absolument pas me marier, faire une vie casée, avoir des enfants. Tout ça, c'est pas du tout mon optique de vie. Enfin, sachant que je vais plutôt normalement être dans l'art, etc. Je me vois pas pas du tout euh, euh, être bloqué en fait c'est plus euh, le fait d'être bloqué d'être casé de d'avoir toujours euh, des gens euh, sur ses épaules entre guillemets euh, d'avoir euh, des enfants à gérer une famille et tout c'est pas du tout euh, ça m'attire pas du tout c'est vraiment pas mon idéal de vie en voyant ma famille mes amis euh, les gens que je connais qui sont en couple euh, ça m'attire pas du tout après je pense que tu auras jamais envie d'enfant absolument pas <rire> en voyant comment ma mère euh, qui est aussi enfin, qui est artiste, euh, elle est bloquée avec moi et mon frère. Euh, je penserai toujours à ça et je pense que ça me bloque aussi pas mal.